Alors, je l... <rire> parler, ça y est. Bon, l'heure est grave. Bon, pas si grave que ça, il y a pire dans la vie. Mais là, ça fait deux semaines que j'ai strictement rien foutu pour mon EP. J'ai essayé, hein. j'ai essayé de me lancer, mais on va dire que j'ai essayé un tout petit peu. Voilà, j'ai eu une baisse de motive, et on va remédier à ça. Donc vous voyez la vidéo que je vous ai fait sur mon organisation, mes deadlines et tout, bah, on va l'oublier cette vidéo parce que, en gros, j'avais dit que début mars, je voulais avoir terminé, dire qu'il suffisait d'un nuage et ceux qui tremblent. Et on en est toujours au même stade actuellement que ce que j'avais fait. Bah, au moment de... où je vous filme cette vidéo sur mes deadlines donc alors vous êtes trop mignons à chaque fois que je vous dis sur cette chaîne ou sur instagram ou quoi que j'ai un passage à vide, que j'arrive pas à me motiver et tout vous me dites c'est normal, donne toi le temps on a tous des passages à vide et tout et je suis tout à fait d'accord avec vous, on a tous des passages à vide il faut s'autoriser aussi euh, surtout dans le domaine créatif à avoir des moments où on respire, des moments où on se, on se donne le temps tout simplement mais bon, un jour, deux jours, ok, quoi, tu vois, tu respires, tu, tu prends le temps, mais là, là, ça fait trop longtemps. <rire> Donc là, c'est plus de la respiration, là, si tu veux, c'est clairement de la démotivation. Alors, je sais, euh, je vous fais des vidéos, notamment sur notre chaîne, sur comment euh, surpasser ses blocages créatifs, comment se motiver et tout et tout, euh, débloquer sa créativité et tout, et euh, ça m'empêche pas d'être bloqué. Et par rapport à ça, je voudrais vous dire qu'en fait, il n'y a jamais un moment où dans la vie, on se retrouve complètement débloqué, complètement motivé pour tout, absolument tout. Et on a trouvé la recette secrète qui nous permet d'être ben, à 100% constamment. Et en réalité, c'est tout le temps se, se remettre euh, dans, dans un... comment dire... tout le temps se bouger en fait. On, va, on, on fait tout le temps ça dans la vie, voilà. C'est comme ça, il faut l'accepter. Donc là, j'ai fait ça. Et là maintenant, le tout c'est de réussir à faire ça. Et heureusement vu que ça fait longtemps que j'ai des blocages créatifs, ça fait aussi longtemps que je me trouve et je me donne à moi-même des solutions pour ne plus être en blocage créatif. Je voudrais vous parler de euh, la résistance. Ça c'est dans le livre de War of Art. Dans ce livre, il est question de la résistance en matière de, bah, de créativité ou euh, même d'entrepreneuriat. Tout ce qui nous tout ce qui nécessite d'être son propre patron, on va dire, euh, sans avoir quelqu'un au-dessus de nous qui nous, dit, qui nous discipline, nous dit, qui nous dit euh, « fais ça, fais ça, fais ça pour telle date », en fait, euh, le fait que ce soit nous-mêmes qui, qui faisons office d'autorité sur, euh, sur euh, nous, le fait d'être nous-mêmes notre propre autorité, bah, ça laisse place bien souvent à euh, la résistance. Et ça, c'est tout ce qui nous empêche... De faire, tout simplement. Et plus on approche du but, ou plus ce que l'on fait a de sens pour nous et important pour nous, plus la résistance est grande. Et en réalité, la résistance peut prendre beaucoup d'aspects. Euh, la fatigue, euh, être trop occupé, euh, ne pas avoir le bon matériel, euh, avoir un autre boulot. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui peuvent... Euh, c'est tout ce qu'on se dit dans notre tête, en fait, pour ne pas faire ce qui est important pour nous. Et donc là, moi, ma résistance en ce moment, c'est euh, « je suis fatiguée ». Je suis fatiguée, euh, je me lève, j'ai pas la motive. je suis trop fatiguée, j'ai besoin de me reposer. C'est clairement de la résistance parce qu'en fait, je suis pas fatiguée. Enfin, je suis pas fatiguée, quoi, il y a pire, euh, je suis là, euh, ok, je m'occupe de ma fille, ça c'est clair que j'ai un, un nouveau-né à la maison... Ça demande du temps, ça demande de, de m'y consacrer, ça demande aussi pas mal d'attention et ça mine de rien, c'est vrai que ça fatigue rien que l'attention. Mais j'ai de la chance parce que ma fille est un bébé très calme et euh, elle enchaîne be beaucoup d'heures de sommeil d'affilée depuis qu'elle est née. Et donc ça me laisse quand même pas mal de temps pour, euh, pour euh, m'occuper de, bah, de, de mon projet artistique. Bon, sachant également qu'il faut que je m'occupe de ma maison et tout, enfin voilà quoi, a... j'ai pas mal de choses à faire, mais j'ai quand même du temps. Tout ce qui m'empêche de faire, là, actuellement, c'est la résistance, c'est tout. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, au grand mot, les grands remèdes J'exagère un peu en disant ça, bien évidemment. Euh, tout simplement, là, ce que je vais faire pour euh, me remotiver, c'est que je vais me forcer parce que si j'attends que la motivation revienne d'elle-même, elle reviendra. Elle reviendra. Je sais pas quand, mais elle reviendra. Et euh, évidemment, ce sera facile, ce sera cool, ce sera joyeux. Mais ça durera pas longtemps. Et euh, ce sera pas fiable comme, euh, comme processus. Donc, je vais me forcer. Et je vais vloguer mon forçage. Donc là, on est euh, vendredi soir. Il est 21h, quelque chose comme ça. Donc, demain, nous serons samedi 29 février. Je vais me réveiller à 8h. Le matin, je vais m'occuper de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et la poster dans la foulée. Elle sera peut-être pas en ligne le matin parce que j'ai un problème de connexion en ce moment. J'essaye de le régler, mais... Doucement et en gros les vidéos elles mettent deux heures à se mettre en ligne sur YouTube. Donc euh, ça c'est un peu relou. Voilà donc ça ce sera le matin et l'après-midi je travaille sur s'il suffisait d'un nuage. Euh, il suffisait dire qu'il suffisait d'un nuage. S'il suffisait d'un nuage tu sais moi je pars sur s'il suffisait qu'on sème de céline Dion. Ouais, je vais écrire, il suffisait, l'après-midi. Dimanche, dimanche 1er mars. Alors, dimanche 1er mars, je vais euh, rien écrire parce que j'ai déjà quelque chose prévu cette journée-là et je pense pas que je pourrais bosser beaucoup sur, sur mon EP. Lundi 2 mars Là tout dépendra de si j'ai euh, si terminé, euh, si je suis visée d'un nuage ou pas Je sais exactement ce qu'il me reste à faire pour cette chanson Il faut juste que je le fasse Donc à 8h Bon vous savez quoi, je j'arrive pas en fait à prévoir comme ça à l'avance des plannings pour euh, les jours d'après parce que tout dépend de ce que j'ai réussi à terminer euh, le jour d'avant. Donc euh, je vais, je vais d'abord me dire, ok on va voir court terme, je vais d'abord me dire que demain je fais ça. Le matin le montage de cette vidéo et le poster et l'après-midi, travailler sur, dire que je d'un nuage, vloguer aussi le processus. Bon, quand je dis que j'ai rien fait ces derniers jours, je dis que j'ai rien fait pour mon EP, ok euh, J'ai pas rien fait du tout, j'ai quand même euh, euh, fait pas mal de lives sur Twitch, et ça, ça m'avait énormément manqué. J'adore faire des lives sur Twitch. Et je compte pas m'arrêter, donc euh, allez me suivre sur Twitch, si ça vous dit. Je stream le soir en général, je joue des reprises, piano voix... Euh, ça va m'aider aussi pour mon EP parce que ça me fait travailler la voix, ça me fait travailler la justesse et ça c'est quelque chose que j'ai énormément besoin de travailler. Et euh, l'harmonie au piano et tout ça me remet, euh, ça me remet dans, le, dans le mood. Voilà écoutez, on s'y remet